Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons Les amis, aujourd'hui on va parler des tips et des meilleures astuces Et surtout ce qu'il faut éviter de faire un petit top 10 des meilleurs tips et des erreurs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 c'est le premier lien en description toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay, vous y retrouverez toutes les astuces, les tips, les guides et bien plus encore sur Call of Dragons et sur tous les jeux que vous pouvez voir accessoirement sur la chaîne. Les amis, donc vous le savez, hein, j'en ai fait des boulettes, je vous en parle régulièrement dans mes vidéos, mais certaines sont vraiment invitées. Comme vous le voyez là, je suis en galère de ressources, Vous allez voir pourquoi, pourquoi je vais vous donner ces tips pour éviter d'être dans la même situation que moi et pouvoir récupérer un maximum notamment de ressources, de commandants et tout ce qui vous manque actuellement dans le jeu. Surtout si vous êtes au début du jeu, vous le verrez, hein. vous allez voir, on a les meilleurs tips là pour le coup. J'ai essayé de vous faire un petit top 10 hein, mais j'aurais pu vous faire une encyclopédie. On va commencer par la question que vous vous posez tous, que vous me posez très régulièrement. Que faire avec les gemmes Ça, c'est l'erreur numéro une, c'est dépenser ces gemmes n'importe comment dans le jeu. Là, il ne faut pas le faire. Bien évidemment, il faut conserver ces gemmes. La première chose à faire, c'est claquer 5000 gemmes hein, pour avoir une seconde file de construction. Ça, c'est la base. Hein. Deux fils de construction, ça va deux fois plus vite. C'est logique, c'est simple. Donc vraiment, claquez vos 5000 premières gemmes là-dedans. On a deux fils de construction. On peut l'avoir par un bundle aussi, si je ne dis pas de bêtises. Deux fils de construction, ça bombarde. C'est ce qu'il faut faire. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a nos deux fils de construction, c'est sauvegarder 35 000 gemmes. Alors, 35 000 gemmes, ça paraît beaucoup, mais vous n'aurez peut-être pas besoin d'autant. Si vous avez une bonne alliance, si, si, si, vous allez le voir. Hein. Bien évidemment, si vous achetez des bundles, les 35 000 gemmes vont vous servir à acheter le niveau 8 du VIP. Niveau 8 du VIP, pourquoi il faut absolument arriver au niveau 8 Puisque regardez, au niveau 8, il y a tellement d'avantages. Ce niveau, il est quasi cheaté. Regardez, on a la seconde file de recherche définitivement déverrouillée. Et ça, croyez-moi, c'est un cheat de ouf. Franchement, si vous n'avez pas les deux files de recherche, vous devez tellement galérer dans le jeu. Donc, il faut aller chercher ce VIP niveau 8. C'est obligatoire. Ensuite, je vous passe hein, les autres avantages qu'on a. Celui qu'on va surkiffer, c'est bien évidemment d'avoir un héros, une, un jeton d'héros en or. à chaque fois qu'on va ouvrir le coffre, donc tous les jours en cadeau quotidien, on se récupère un petit jeton. Et ça aussi, c'est énormissime. Une fois qu'on est au niveau 8, qu'on a claqué ces 40 000 gemmes, 35 000 pour le niveau 8 et 5 000 pour la seconde file de construction, eh bien on va réfléchir à ce qu'on va faire de ces gemmes et de mon point de vue, le plus bénéfique est d'aller chercher avec ces gemmes le niveau 10 de VIP, franchement niveau 10, il est pas mal du tout. Ça nous rapprochera surtout de plusieurs autres avantages, mais notamment l'avantage de la vitesse d'entraînement. Moi, je le trouve très très bien, cet avantage-là. Une petite vitesse d'entraînement, plus 15%, ça peut être bénéfique, mais... Mais vous pouvez décider aussi. Alors, évidemment, hein, la cible peut être d'aller le plus haut possible. On peut aller au niveau 14 et avoir deux jetons. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est également rester au niveau 8 comme je le fais. Hein, et pourquoi pas investir des gemmes pour se faire un stock. Un stock au magasin. Vous allez au magasin des gobelins et chaque fois que vous voyez des items pas chers, des boosts, vous voyez 50%. 50% c'est la limite, hein. je trouve ça un peu cher, mais moi je le fais par exemple là, j'achète des accélérateurs grâce à des gemmes, mais aussi, je les achète pas que là, hein, évidemment, je les achète d'abord au magasin général où on va pouvoir avoir... Des bons gros taux de remise. Regardez ici. Hein. On peut taper du pour 50 gemmes. Hein. On peut avoir 50 x 50. Donc 2500 gemmes pour 50 heures d'accélérateur. C'est pas mal du tout. On peut avoir pour 4800 gemmes 160 heures d'accélérateur. Le mieux est d'aller là d'abord et après au magasin gobelin. Moi, j'ai claqué un hein, des gemmes hein, quand même là-dessus. Ça aide à avoir un petit stock d'accélérateurs qui sera très utile par la suite. On continue, les amis, justement avec les speed-up, les accélérateurs. Ne claquez pas tous vos accélérateurs. Et ça, c'est un tip que je vous ai donné hein. dans une vidéo la semaine dernière. Ne claquez pas tous vos accélérateurs pour monter votre salle de l'ordre au niveau 25 déjà atteindre le niveau 21 c'est pas mal le niveau 22 c'est très bien aussi hein, on a différents bonus qui arrivent selon les niveaux je crois de mémoire que la cinquième file hein, arrive justement il nous le dit pas non je crois que la cinquième file arrive au niveau, il ne me le dit pas non plus, si regardez, la cinquième file, arrêt de légion, arrive au niveau 22, donc on peut rusher jusqu'au niveau 22, après le niveau 22, ce n'est pas très utile, donc petit tips, hein, vous pouvez faire un break à 22 et conserver vos speed-up, encore une fois, je ne suis pas sûr que claquer tous ces speed-up pour rusher le 22, ça soit la meilleure chose à faire, mais en tout cas, c'est un bon move que de les claquer sur autre chose. Attention, ne faites pas comme moi dans la montée, vous le voyez. Je suis en galère de ressources. Pourquoi je suis en galère de ressources Eh bien, parce que j'ai été un gros boulet. Je vais acheter des bundles et ça va régler l'histoire. Hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais j'ai fait une erreur. J'ai speedé comme un ouf tout, plein de bâtiments. Et je n'ai pas monté mes bâtiments, ma fonderie et ce genre de choses. Et vous le voyez, hein, même la 12K, je ne les ai pas, les 12K de bois, pour vous montrer à quel point... Je suis un clochard en ressources. Et donc, montez bien vos bâtiments de ressources, vos scieries, vos fonderies. Montez bien tous les amis. Sinon, vous allez être tellement bloqué Et en parallèle, n'oubliez pas, dans les recherches, de bien faire... Les recherches aussi pour augmenter la vitesse de récolte, la vitesse de production, que ce soit pour le mana, que ce soit pour le fer, mais également pour l'or, pour le bois. N'oubliez pas, c'est ultra important les technologies économiques, surtout qu'au début du jeu, vous n'allez pas vraiment vous fighter de ouf. Donc avoir des T4, ce que j'ai fait, moi j'ai rushé, j'ai débloqué les T4. C'est super, ça m'a coûté une blinde. Et pour autant, bah, je ne combats pas trop. j'ai pas de toute façon les capacités à avoir beaucoup d'armées pour le moment. Donc, autant vous dire que je suis plutôt bloqué. Arrêtez-vous au niveau 22 de la salle de l'ordre de votre hôtel de ville. Hein. Vous serez déjà bien. Et concentrez-vous, n'oubliez pas encore une fois de bien monter vos bâtiments qui exploitent hein, le mana, la fonderie. La Syrie et également pour l'or, l'hôtel, des monnaies. Vous le verrez, celui-là, c'est peut-être l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Dans les autres conseils, j'ai vu, les autres tips, hein, j'ai vu beaucoup de joueurs utiliser le marché gobelin pour détruire, échanger des objets, des pièces contre des héros, vous le voyez. Hein. Je peux, par exemple, échanger un jeton de héros épique. Hein, Contre des petits jetons que je peux avoir en donnant des pièces de héros. Je donne une pièce de héros, par exemple. Je donne, pardon, une, un jeton et je récupère 10 pièces de héros. Est-ce qu'au début du jeu, c'est rentable Alors, si vous avez déjà des commandants expertisés, oui, échangez les comptes des pièces de héros. Et après, vous pourrez acheter d'autres jetons. Sinon, franchement, je vous conseille de ne pas le faire. Regardez combien ça coûte trop cher ça coûte vraiment une méga blinde hein, d'avoir des pièces d'artefacts hein, et euh, à échanger des différentes. Hein, les pièces premium, déjà les flèches de sentinelle, gardez-les parce que vous allez en avoir besoin. N'échangez pas au début du jeu, conservez votre stock comme d'habitude, hein, conservez bien vos jetons, conservez bien tout le store. J'en suis pas un grand fan, le store d'échange au début du jeu, donc ne faites pas cette erreur là. On continue, les amis, avec une autre petite astuce, hein. c'est l'exploration. Beaucoup d'entre vous ont la flemme. Par exemple, voyez là, j'ai lancé pas mal d'explorateurs. Moi, j'ai toujours pas fini la brume. Pourquoi je n'ai pas fini la brume Parce qu'on a eu des soucis sur le serveur, j'ai bougé, bougé de zone plusieurs fois, etc., etc. Du coup, à chaque fois, je dois réexplorer sur une zone, je n'ai pas encore... Tout explorer, et eh bien ne soyez pas feignasses comme moi et explorez un maximum. Faire les explorations va vous donner des découvertes de villages, va vous donner des ressources. Vous le voyez, hein, j'aurais déjà plus de ressources, mais on, ça semble rien. Mais à chaque fois, imaginez, vous en avez 100 en attente hein, avec 10 000, à chaque fois là, 20 000 à chaque fois ou 15 000 d'or, imaginez combien là, 25 000 d'or juste sur un sac. Bon, c'est du bois, je suis en galère, il ne veut pas m'en donner. Mais 25 000, imagine, voilà, je les ai récupérés. Quand vous en avez 100, vous avez potentiellement hein, plusieurs millions en stock hein, qui dorment, que vous pourriez aller récupérer simplement, juste en n'étant pas une feignasse, juste en explorant la map, sans parler on peut trouver dans des villages des recherches gratuites ce qui vous évitera de dépenser du temps, des speed up et des ressources pour ces recherches. Les recherches de premier niveau sont souvent sur les euh, sont souvent dans les villages donc n'hésitez pas à les faire, vous le voyez hein là je me fais mon petit stock et regardez hein juste en ayant fait ça, j'avais plus de ressources hein bon là j'étais euh, vraiment il me manquait vraiment pas grand chose et bien là je peux déjà relancer ces deux bâtiments que je ne pouvais pas relancer. donc vraiment ne faites pas cette erreur de ne pas explorer les bâtiments. Ensuite, au niveau des speed-up, les amis, je vous en ai parlé, les accélérateurs. Hein. Conservez un maximum vos accélérateurs et claquez-les si vous devez les claquer. Hein. Lorsqu'il y a des events pour monter sa puissance hein, ou des events qui sont liés à des, euh, des créations de troupes, par exemple, vraiment optimiser les dépenses, conservez-les un maximum, le seigneur le plus fort par exemple, ça vous permet en montant, en montant votre puissance vraiment haute de récupérer sur le classement, le premier récupère. 200 jetons si je dis pas de bêtises hein. j'ai pas le classement sous les yeux on l'a pas là mais je crois que c'est ça hein. voir les classements passer le premier alors moi je suis sur un serveur où il y a des mecs qui ont beaucoup trop d'argent mais vous allez récupérer vraiment beaucoup en vous classant bien donc attendez D'avoir un bon event en plus de les claquer. Vous aurez comme ça un double bénéfice. En parlant d'augmenter sa puissance, hein, que ce soit pour faire des recherches ou quoi que ce soit. Attendez bien d'être dans la meilleure position, d'avoir les meilleurs buffs, d'avoir les meilleures runes. C'est toujours plus bénéfique pour construire. Vous pouvez avoir des bonus jusqu'à plus 15% de speed up, hein, que ce soit sur vos ressources, que ce soit sur les créations de troupes, la recherche de, les recherches tout court, et les constructions de bâtiments. Donc les amis, ne claquez pas plus de ressources que vous en avez besoin. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les bonus et les aides d'alliance. Ça aussi, une autre astuce. Hein penser qu'au début du jeu, rejoindre une même après, hein, une grosse alliance. C'est pour ça que moi, c'est déjà ma troisième ou ma quatrième alliance. Il ne faut pas hésiter à changer d'alliance pour aller dans une alliance qui va vous rapporter notamment des aides. Les aides, c'est précieux. Quand je vais faire ma recherche de salle de l'ordre d'hôtel de ville hein, niveau 22, je vais en avoir pour une dizaine de jours de mémoire les speed-up. vont pouvoir me faire économiser 2-3 jours au total hein, sur toute l'alliance. Sans compter si j'ai les bons bonus travers une ou une, je vais vraiment être très bénéfique, très, avoir de gros bénéfices de plusieurs jours. Donc autant vous dire, hein, de plusieurs heures de speed-up économisées grâce à ça. Donc ne rejoignez pas n'importe quelle alliance, allez dans une alliance active. Et au début du jeu, hein, soyez vraiment agile et soyez prêt à changer plusieurs fois d'alliance s'il le faut. Dans les autres astuces les amis, également le soin. Alors le soin, il y a beaucoup de joueurs qui dépensent énormément de ressources sans être des Spender, hein, dans les guérisons payantes, alors qu'on a des guérisons gratuites. Ce qu'il ne faut pas oublier sur les guérisons gratuites, hein, on peut être pas mal bloqué, justement, si on va dans Promulguer. Alors moi, Promulguer, hein, il a été totalement reset. Hein, pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai changé de zone, donc ça me pénalise mais dans les différents développements de soins qu'on peut avoir, on peut augmenter. Réforme des soins de santé, un hein. hôpital augmente davantage les guérisons payantes quotidiennes. Vous l'avez aussi, hop là, ici on va le retrouver. Voilà, matériel augmente davantage les guérisons payantes quotidiennes. Vous pouvez choisir soit les guérisons payantes, soit les guérisons gratuites. Alors, je vous conseille de choisir les guérisons gratuites au début c'est ce qui, pour moi, va être le plus bénéfique. Alors, j'étais déjà arrivé, hein, puisque mon arbre a totalement reset. Je vous conseille quand même de partir sur recrutement de médecins, augmenter les guérisons gratuites, quotidiennes. Alors, ça paraît moins, mais vous avez tellement besoin des ressources hein, qu'il vaut mieux partir de mon point de vue hein, au départ sur... D'ailleurs, je vais lancer ça. Sur les guérisons gratuites, c'est beaucoup plus bénéfique petite astuce. Hein. Pour finir, on va finir justement sur les recherches. Vous voyez, hein, ça va très vite quand on est dans une alliance. Hein. On va finir sur les recherches. Comme je vous l'ai dit, ne rushez pas les T4 absolument coûte que coûte. Si vous n'êtes pas à un très haut niveau de ressources, faire une recherche T4. Hein, ça va vous coûter 5 millions d'or, 5 millions de bois, 3 millions 8 de pierre et 5 millions de mana. Je croyais que j'étais blind d'axe de ressources. Et regardez comme actuellement je suis en PLS. Donc ne pensez pas que les ressources sont inépuisables. Ça va coûter très cher. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va être élevé. Et vous pourriez vous retrouver totalement bloqué comme moi. J'ai là En bougeant de zone en plus, hein, je me retrouve totalement euh, carotte. Parce que je n'ai pas assez de troupes. Elles sont toutes à l'hôpital. Je n'ai pas de ressources pour les soigner. Bref. Je vais avoir 2-3 jours un petit peu difficiles, on va mettre un coup de bundle, ça va régler l'histoire, mais sans ça, je vais avoir 2-3 jours un peu difficiles. Et une fois que ça sera passé, vous voyez, je vais aller augmenter tout de suite hein, les recherches de médicaments payantes et une fois que ça sera passé, gratuite, pardon, comme je vous l'ai dit, une fois que ça sera passé, ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus simple.